Moi, c'est Roland Coué, j'ai 42 ans, euh, j'habite dans la banlieue niortaise. Et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fais du jet ski et avant, je faisais de la compétition de moto-enduro. Ce qu'on fait, nous, c'est du jet ski d'endurance. Euh, C'est-à-dire qu'on part sur des manches de 100 km en pleine mer. Et on a en général, pour les manches du championnat de France, euh, 3 manches de 100 km. Ces machines, elles font 350 chevaux. Elles vont de 0 à 100 km/h en 2 ,7 secondes 7. Sur le milieu niortais, le club existe depuis 2008. Donc ça s'appelle le Offshore Team Niortais. Donc ça c'est la branche loisirs du club. On a une deuxième branche qui s'appelle la Racing Team 179, comme c'est marqué ici, qui elle est vraiment la branche compétition du club du club niortais. On est aujourd'hui à peu près entre 25 et 30 suivant les années de, de licenciés dans le club de Niort. Il y a trois ans, on s'est dit que bah, pourquoi pas tenter l'aventure. On avait, on avait une bonne condition physique, on avait l'impression qu'au niveau du pilotage, on s'en sortait bien. Donc on a eu l'idée d'aller faire une course comme ça à Cavalère, une des plus grandes courses mythiques dans le sud de la France. Donc c'est parti d'un pari, pari fou, tiens, si on allait faire une course. On s'est placé troisième et quatrième de la, de la Coupe de cavalaire Et puis du coup, on s'est dit bah, à ce moment-là, pourquoi pas tenter un championnat de France Du coup, on s'est dit, bah, on va faire aussi le championnat de Ligue, qui est le championnat Grand Ouest qui se déroule sur la Manche. Et puis bah, à la fin de l'année, on s'est dit, bah, on a gagné le championnat de Grand Ouest, on a gagné le championnat de France, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tenter, euh, tenter le championnat d'Europe On est arrivé à la fin de l'année avec trois euh, titres, euh, titres. c'était assez inespéré. Trois sur trois. Trois sur trois, donc euh, voilà, que du, que du bonheur. En mer, on a des conditions qui changent complètement. On a des sauts entre 10 et 15 mètres, parfois plus, ça dépend de la vitesse à laquelle on va et de la hauteur des vagues. On vient euh, s'entraîner de temps en temps euh, sur la Sèvre et puis aussi euh, essayer les machines euh, par rapport euh, à la compétition pour faire euh, quelques petits essais, ajustements euh, et autres. Donc sur le jet, on est euh, un petit peu euh, en l'air, on, on a une sensation de voler parfois. Ça nous provoque une euh, non, enfin presque démesurée. Quoi.